Je veux dire à mes élèves qu'il leur reste cinq jours avant l'examen. Alors, je vais en profiter pour faire un GIF pour que mon message passe plus rapidement. J'ouvre l'application caméra du Chromebook. Je m'en vais dans la section vidéo. Il y a maintenant un nouveau bouton GIF qui vient avec la mise à jour, la mise à jour 99 de Chrome OS. Donc j'appuie sur GIF et j'enregistre. Voilà, j'ai 5 secondes pour faire ma vidéo et après, ça tourne en boucle et je peux la partager directement de là vers Classroom ou l'enregistrer et le mettre où je veux. Donc, je vais faire une annonce. C'est publié!